Éliminer toutes les cibles dans la zone. Il y a un mec chaud. Il est okay. sur le toit là-bas. Oh Josat. Ça va Chouchou Ya ya, yeah, Anio. Yeah. Je sais pas si tu te souviens, on a joué ensemble la semaine dernière. <rire> Avec qui Florian. Ouais, tu te rappelles J'achète ma RPK plutôt que Tréa. T'as fait ça C'est toi, toi qui as acheté ma RPK. Ma RPK au lieu de me rire c'est pas grave ouais. là-bas sur toi retenir, Ta Au final c'était un investissement kill, gagnant Non t'as même pas fait de kill mais c'est pas grave aujourd'hui on va faire top 1 mais... Ah d'accord. Bah, a... C'était magnifique le live d'hier en tout cas chaud. La petite nuque là. C'est pas moi que t'as regardé mon ref. J'ai pas fait de knock hier. Si Ah non avec, euh, la... avec euh, la meuf là, avec un A+, là, magnifique la partie. 17 kills là. Vous avez tenu ah. la zone de fou. Dissertive, merci. je ouais, pense bien... magnifique Ça on a bien joué, merci vous voulez Et je la connaissais pas Yana, elle est pas, pas mauvaise hein, franchement euh... ah, Elle joue fort hein. Elle est pas mauvaise, ouais franchement ça va Ouais l'Aria aussi elle joue fort Une voiture Une voiture T'as déjà fait la station, chaud ou pas, pas longtemps. Sur, Sur moi. Plus mal fini. Euh. Gauche, nord. Nord. Je suis safe. Viens, viens, viens, rentre. Tu vas t'en sortir J'en ai fait tomber deux. J'ai une arrière pour toi. Tu l'as. Merci, lapin. Je te l'apporte. Tu l'as tombé. Vous êtes adorables, les gars, ton... adorable, ouais, putain. Je il est tombé, tombé il est il est tombé Il est tombé mort ou tombé knock? <rire> tombé mort, il est tombé. Je suis tombé sur des mecs les gars, ils sont adorables, ils ont l'air tellement contents de jouer avec WAM, je, je vais donner ma life pour eux tu vois. Ça ça faisait longtemps que j'avais pas eu des mecs comme ça. Eux, t'as envie de te battre pour eux. Bon, à part euh, le Florian là, si je peux racheter une RPK à la place de l'acheter lui, je le ferai. Même si j'ai déjà une RPK. Il y a vous avez pas un drone qui traîne. Drone allié déployé. C'est lancé. Non. Oh là là. dedans va dessus. Attends Là là là. Keping. Oh, ah, putain. On a en lancé. Ici, va se Son redéploiement Ils sont là sur moi! A terre! Mort! Bien joué, les gars! Bien joué, Après les gars! Vas-y, on prend le train, on décale, on va jouer une autre team. Où il faut aller réa. Normalement, y'a pas de réa. On a les gars! Sur moi! Vas-y, go bien s'avancer, comme ça on aura le temps de choper et la prime. Tu sais, a une prime là. Vas-y, ralentis le train, gros. Je prends la prime, je reviens. Clanche de ralentissement. Notre drone survole la zone. L'objectif est d'éliminer toutes les cibles mises à prix. Drone hostile dans la zone. Le tout a réussi, son redéploiement est imminent. Ça me te croit. Ça me fait rire ce nom, je te jure. Délicat à mes potes de la brique. Eric et Kevin. Planète rap. Planète rap. Alors j'étais sûr sur le nice. livestream Ah oh, c'est toujours comme ça. Euh il y a pas de chapeau. Et mis dans Ennemis la zone Il y a une voiture sur vous. Euh, dans la fenêtre là. Jouer. Il y a du mouvement. Bien joué! Bien joué! Faut il est pas au shop là-bas, taper un drone. Pour l'équipe, vas-y, ouais, fais-le le, gros! Si, si jamais y a des mecs là-bas, sous le jambesur, tu connais. Ça tire dans bon, toi, toi. Tout le monde va mourir. à terre. Ça, ça nous pêche Ça, ça nous va, pêche Derrière, derrière toi Ah Ca Votre équipe est entrée dans la zone de sécurité. Lo va salva Lo va saloir, le Lo va sauver, Lo va le Lo va Drone Drogue Les gars, vous pouvez attendre, euh, est pas attendre qu'ils s'auto-réa qu et les, et les, fi et les finir une... Sainte... Sainte croix. Quelqu'un des plaques ou une boîte d'armure les gars Je claque une boîte de mine. Tiens boîte de mine chaud. Merci poulet. Il euh, y a 8 six... mecs ici. Et si vous pouvez trouver un drone, c'est incroyable. Il Tu me l'as acheté le snipe du coup Ouais. Je te mets des Je te donne les thunes. Ouais, mais moi je. J'ai pas de snipe. vas-y je t'en reprends. J'ai T'as de quoi C'est bon j'en ai pas. C'est bon j'ai pas un Bah après si t'as une fenêtre je veux bien. Parce que j'ai. Allez go pour Oh putain, <rire> mais. Le gaffe progresse, on va avoir euh, une nouvelle zone de dégâts. Y'a un mec là-bas. Okay. ok Oh, tu peux climb sur le roof, bro Ouh oh, Il se ah. passe pas grand-chose. Il reste ah. 54 mecs à buter pour le top 1. Oh, ah. climb sur le roof. roof, climb, climb sur oh, ouais. le roof. C'est un à volonté Ouais, c'est plutôt bien. On bah, va aller vers Satik. On essayer <coughs> les mecs restants. T'as des gens sur toi, sécurité. Ah, c'est ça qui me bloquait derrière moi. Je te cover, chaud je te cover. Merci, Merci les gars. Magnifique. J'ai 4 gars sur moi qui me tryhard. Arrive, arrive. Quoi longs, Attends, Attends mais t'as plus combien de personnes là Oh my. Oh shit, arrive. Now we're getting shot at. oh, so... There's finished. dans la maison. un Ouais, ouais, dans la maison. Oh la maison. my god, <coughs> someone drop Pate, bro. Les gars, tu le mets dans cette maison, s'il vous plaît. Cible marquée! Feu involonté. Let's go down, we need to go! No, no. They're pushing, they're pushing, they're pushing. Yeah, they pushing, they pushing, yeah! Yeah! Little bitch, little bitch. off you man, fuck you! Hey, fuck you, Dibu! You little bitch. Just swim, just swim down it's so hard it be hit with the swim. Yeah, just don't swim, don't swim just swim, yes, don't swim. Like that, boy. Little you. Ah, Little bon. you. Bon. Ah, oh, bon. oh, boy. Une... Une de... You're... You're not... oh, oh, you crack, you crack. Non. Par là. Un calibre moyen. dessus. Ah, ou... C'est mes mates qui font ça. On ça dit quoi les kills 3 kills, 2 kills, 3 kills. Ils sont chauds, ils sont chauds, les frères Aide-moi, aide-moi, il a une balle, une balle, tire dessus Le jaune, allez, Wenko Mais Wenko gros Yenko, c'est devant toi Mmh, mmh. Je sais, okay. c'est pas grave, frérot. Il n'y a plus d'adversaires. Attendez le redéploiement. Génial Tata. Mais je regarde s'il y a des gens. Bah avance vite, moi j'y tombe. Il ouais, y, y a des mecs en bas. Il y a des mecs que je fais C'est des bots, c'est des bots. d'avant. C'est des bots. Je me dirige par là. Non c'est les bots. Florian pourquoi t'avances pas T'as la merde au cul ou quoi Les bots sont.. Les gars on se casse. Oh putain, je suis sur les bots. Allez, casse. Ah je suis bloqué par les bots. 24 ennemis. N'épargnez personne. Attention Une partie de la en dehors de la zone de sécurité. Allez, on va monter. Ils, ils ont pas bougé encore. Hein. Ils sont tous là-bas. Mais c'est des malades. Les gars, regardez ce que je fais sur la carte et suivez-moi. Trois plaques cassées, le mec mais le. Bien joué, Sho Suivez-moi, les gars, suivez-moi, regardez ce que je fais comme move. Et suivez-moi, on va rouler sur. On est largement supérieur à eux, on est largement meilleurs, les copains. Venez, venez. Mec en mec en bas, en bas. Il y a deux mecs en bas. Interne, dégagnez la zone de sécurité. base Bien Je cover, je cover, vas-y, à terre. Magnifique la smoke. C'est bien, les gars, super taf. Merci, Shaw. Et là on avance ensemble ouest, les gars. On va carrer le top 1 easy. Oh non, Flo, toi tu seras que dalle. Comme d'hab. Achète un Trois mecs devant moi. Ah c'est chaud Yo les gars, désolé. Salut Non, bonne chance les copains. Merci, Il est break, il est devant nous. C'est chaud la chien, c'est chaud la Faites bien. Ah, il pas derrière, derrière. y a une team nous uh, nous nous 192, il y a une team les gars, c'est la dernière qui je pense Ça nous bat derrière. Il est crack là en bas. Ah oh, oh. oh, bah je bah, suis mort. J'ai une dernière frappe pour la... Bien joué Merci les, les gars, bisous. Balance une smoke direction sud-est, les gars. Full smoke sud-est, oui, s'il vous plaît. Sécurité. Bien sud-est, bien profond. À terre. comme ça que tu te fais dans un vieux trou de, de bagne GG les est copains, bien, ouais, magnifique. Première game de la journée les gars, génial. Non ils se trimarquaient pas les pitchons. Ils étaient, ils étaient mignons, je tombais dessus au hasard, je leur je pas dessus, pas pas, je je je ai couru dessus les pauvres. Je plongeais à travers les smokes pour pas qu'on me les vole. Et les plus <rire> ouais. ouais, je suis abonné, c'est pour ça. Ah, c'est beau ça, poulet. Du coup, ça fait combien? 36 kills, les gars, c'est bien. Hein je suis à toi, c'est si plus chaud. Non, je moi, c'est. J'étais avec vous. Juste pensez, pensez à, vous, à vous positionner, à vous déplacer, quoi, et ça ira beaucoup mieux.